Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire euh, où on va avoir l'occasion de travailler ensemble sur la promesse de valeur. Donc pour, euh, pour rappel du coup, nous sommes à la troisième, au troisième épisode de notre série. L'objectif étant vraiment euh, de travailler ensemble la phase suivante. On a travaillé notre audit rapide sur l'efficacité de notre site, le persona à qui est-ce qu'on veut parler réellement. Et aujourd'hui, on va lui parler. Donc, on a bien identifié la personne, ses besoins. Maintenant, on va lui apporter une solution. On va venir euh, euh, lui apporter du, du concret et, euh, et euh, lui donner envie surtout de passer à l'action. Voilà. On avance. Je suis avec Grégory euh, qui nous suit également. Bonjour à tous. Et qui va euh, répondre à vos questions euh, également sur le sur le chat en parallèle. Allez, go. Durée 20 minutes. On essaye de tenir au maximum. Euh, le sujet peut être dense à chaque fois, euh, donc vous pourrez revisionner le webinar sans souci par la suite. Et on finit par une série de questions-réponses. Donc il y a un onglet questions. Vous pouvez vraiment venir l'alimenter. Et euh, et on les on les reprend une par une euh, à la fin alors qu'est ce qu'une promesse de valeur euh, c'est la raison pour laquelle on achète vos produits ou vos services c'est vraiment euh, quelque chose à travailler qui doit être bien pensé et qui permet à votre client et à votre style en fait de bien comprendre si votre solution répond à ses problèmes alors, répond à son problème perso à elle qui lui donne envie d'aller plus loin parce que vous lui offrez quelque chose qui, qui l'aide. Il y a aussi les à ne pas faire quand même euh, il ne faut pas faire mais, passer un message contradictoire euh, c'est logique, mais c'est bien de le repréciser. Euh, Copier sur la concurrence. Euh, essayez de vous démarquer, chercher les points faibles de votre concurrence pour apporter la plus-value, justement. Et euh, éviter de perdre la cohérence de votre marque. Euh, il faut que votre site web soit raccord avec, euh, avec euh, bah, vos, vos messages, euh, avec vos toute votre com extérieure. Euh, il faut que vous ayez la même ligne euh, de bout en bout. L'avantage du web, c'est que vous allez pouvoir tester des messages que vous ne pourrez pas faire enfin, forcément facilement sur des, sur des flyers ou autres. Donc, n'hésitez quand même pas à tester des messages différents, mais il faut juste que la promesse qui est en face soit identique. Euh, si c'est, je dis n'importe quoi, euh, votre offre est sans engagement, je dis par exemple, il ne faut pas que sur le site, sans engagement et partout ailleurs, c'est avec engagement mois. Comment la construire Donc pour construire votre promesse, il faut toujours bien rappeler qui est votre cible, quelle est sa problématique que vous pouvez résoudre, quels sont les atouts euh, de votre offre, le champ lexical de votre activité et le ton employé. Si vous ciblez, Si le ton, c'est du tutoiement ou du vouvoiement, c'est important, ou euh, le champ lexical, puisqu'en fonction euh, de, votre, de votre cible, les termes utilisés euh, sont différents l'un de l'autre. Quatre critères pour la promesse de valeur. Il faut qu'elle soit simple, donc visible, lisible, compréhensible. Donc pas trop longue, unique, pourquoi moi Cohérente, résoudre mon problème et spécifique avec telle solution. Plutôt que de longs discours, euh, on vous propose de passer sur plein d'exemples, de vous montrer plusieurs exemples qu'on a été récupérés à droite à gauche, chez des clients mais aussi sur d'autres sites, euh, vous permettant d'avoir une, une vision. Gestionnaire de mots de passe, Dashlane, euh, il vous permet de voir euh, leurs promesses, mettez vos mots de passe à leur place, euh, nous prendrons soin d'eux pour vous. Voilà. Leur objectif, c'est de vous proposer une solution qui est un coffre-fort vraiment euh, de, gestionnaire, de gestion de mots de passe, vous n'en avez plus qu'un à retenir, ils gèrent les autres. La fourchette, la fourche plutôt, euh, le meilleur du bio moins cher, plus 1 écolo, 50% moins cher. Donc le meilleur du bio moins cher, les produits bio, les plus et écolo jusqu'à 50% moins cher, c'est vraiment ça leur promesse de valeur. Donc on parle de prix et on parle de qualité de produit. Euh, coclap donc centre de formation euh, à près de van euh, apprenez de manière conviviale, amusante et engageante. Puis, transformer vos connaissances en actions de tous les jours. Ça, c'est une promesse de valeur pour arrêter le type de formation euh, classique, euh, uniquement descendante, avec un contenu trop lourd, mais plutôt avec des exercices concrets et efficaces à appliquer par la suite. un peu l'objectif de ce qu'on souhaite faire ensemble via ces webinars. Evernote, très connu également, vos notes organisées sans effort. Euh, ils en ont une deuxième qui est votre deuxième cerveau. Euh, L'idée étant vraiment de, de vous soulager sur la gestion des notes et de pouvoir les centraliser. Smerd, euh, nous donnons vie à vos données. Donc, eux, c'est un compteur d'abonnés Facebook et Instagram. Vous l'avez certainement vu dans des commerces, on en a un à l'agence également, euh, qui se met à jour automatiquement par rapport à votre, euh, au nombre de fans sur votre page Facebook ou sur votre compte Instagram. Et du coup, euh, l'idée étant de créer de l'engagement euh, directement euh, dans votre commerce ou dans le lieu physique. Aircall, euh, où on est partenaire d'ailleurs de la solution, qui est outil, un outil euh, de téléphonie euh, qui permet de déployer euh, de la téléphonie euh, nouvelle génération plutôt qu'avoir un téléphone fixe. Donc, la téléphonie d'entreprise flexible et connectée, facile à installer, simple à utiliser, intégrée à vos outils, c'est trois points qui, étaient, qui sont essentiels pour eux dans leur promesse de valeur. Season, euh, vos repas fraîchement cuisinés, livrés pour la semaine. Fait maison par nos chefs, livraison gratuite partout en France, sans aucun engagement. Donc là, on comprend que euh, ce sont des repas frais, euh, livrés donc euh, toutes les semaines. Fait maison, donc pas industriel, par des chefs, donc qualitatif. Livraison gratuite, partout en France, pas de frais additionnels, sans aucun engagement, pas de boulet OK. Voilà tout ce qu'on retient d'une offre comme celle-ci. Trello, gestionnaire de tâches. Euh, vous pouvez collaborer avec Trello, vous pouvez collaborer davantage et accomplir toujours plus de choses. Les tableaux, listes et cartes de Trello vous permettent d'organiser vos projets et de définir leur ordre de priorité de façon amusante, souple et enrichissante. Euh, leur promesse, quelque chose de simple, d'efficace pour travailler ensemble. SSE, j'ai vu que Patrick était parmi nous. Euh, fresh Water Everywhere. Donc là, c'est de l'osmose, c'est la, la conception d'osmoseur qui permet de rendre l'eau salée ou saumâtre euh, euh, comestible. Euh, HubSpot en CRM, euh, ou là, pour une productivité optimisée. Entre, là, ils ont bien joué sur le design, le graphisme qui va avec, avec euh, l'ancien ordinateur, je ne connais pas son nom, et la nouvelle génération. Euh, développer votre site et créez votre contenu en toute simplicité. HubSpot a conçu le Hub CMS pour faciliter la gestion de sites web. Les Balnéides, donc un centre aquatique euh, près de Quimper, près de euh, loisirs sport ou bien-être toutes les raisons d'y venir donc là c'est pareil euh, c'est pour vous montrer aussi qu'on est capable de créer euh, une promesse de valeur non pas que pour du logiciel ou que pour des sites e-commerce mais aussi pour des lieux physiques antidote alors lui c'est ma petite arme secrète euh, antidote le remède à tous vos mots correcteur dictionnaire et guide On, quand vous écrivez un courriel ou un rapport Cliquez sur un bouton et vous voyez s'ouvrir un des ouvrages de référence parmi les plus riches et les plus utiles, jamais produits. Non. Ça, c'est un, également une, une approche euh, concrète avec le mot souligné. Donc ça, c'est une très très bonne approche à travailler. Et trois termes forts à retenir, correcteur, dictionnaire, guide. Un peu comme on l'a vu sur Sysam tout à l'heure, avec la checklist, livraison gratuite sans engagement, préparée par un échec. Un parc de loisirs en Bretagne euh, donc là, c'est Carnac, défiez l'aventurier qui sommeille en vous. Donc, pareil, une approche euh, dans l'idée de, de, de se challenger soi-même. AGC Finance, donc un gestionnaire de patrimoine indépendant, à vos côtés depuis de, plus de 20 ans pour gérer votre patrimoine, sachant que euh, votre gestionnaire de patrimoine, c'est quand même quelqu'un qui est censé vous accompagner dans la durée. Hop, il travaille sur le, sur le, le plus de 20 ans pour dire quelle a duré, dans la gestion de votre patrimoine. Au room spa, bien-être holistique, soins d'eau, une évasion tout en émotion. Donc c'est un spa holistique. Un centre de métrologie, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment de la mesure. Euh, la précision au cœur de la matière. un salon également, le salon de l'orientation et de l'enseignement supérieur du Morbihan. Donc, cette promesse de valeur, elle s'entend également par le fait que c'est vraiment marqué le salon de l'orientation et de l'enseignement supérieur du Morbihan. C'est-à-dire qu'on se, on se pose pas la question, c'est celui-là la référence, c'est ce salon la référence. C'est l'enseignement supérieur et c'est dans le Morbihan. Les épinglés, c'est un bar à coudre euh, sur l'orient, pour coudre sans modération L'atelier qui réunit tous les ingrédients indispensables au plaisir de coudre. Un bel espace de 80 mètres carrés, équipé de matériel de qualité, le tout saupoudré sous sous de savoir-faire de professionnels de la couture, idéal pour s'initier ou se perfectionner. Voilà une approche très très bien construite. Houston, c'est une solution et un accompagnement dans la gestion de crise pour les entreprises. Protégez votre organisation avant, pendant et après une crise. Vista conseil, expert comptable. Prenez rendez-vous avec votre expert comptable sous 48 heures. Prenons rendez-vous en moins d'une minute. Pourquoi cette promesse de valeur Parce qu'elle a été écrite dans le sens où c'est complexe des fois d'avoir un rendez-vous avec un expert comptable. Leur engagement a été de mettre en place euh, ce rendez-vous dans les 48 heures après la demande euh, pour garantir une réactivité. Et un dernier pour la route. Je vous présente Alan, c'est une assurance santé, ils font mutuelle également. Euh, ça c'est leur home page, la page d'accueil, nous sommes Alan, l'assurance santé qui fait du bien. Et vu qu'ils ont plusieurs cibles, comme certains d'entre vous, d'où plusieurs personas, ils ont la cible des entreprises forcément. Donc pour les entreprises, ils ont fait une page dédiée qui est « Simplifiez-vous, enfin la vie, prenez soin de vos collaborateurs ». Adieu à la paperasse et à l'opacité. Plus besoin d'être un expert pour respecter toutes vos obligations. Découvrez l'assurance santé qui vous fait gagner un temps fou. Ça me parle, perso, moi ça me parle. La même chose, une, une, une autre page dédiée, mais pour les indépendants. L'assurance santé qui change la vie des indépendants. Offrez-vous une assurance santé enfin facile à gérer. Une expérience 100% en ligne un reste à charge minimale. Cerise sur le gâteau, déduisez à l'âne de vos charges. Et pour les hôtels et restaurants, également, simple et connecté, l'assurance euh, santé simple et connectée des hôtels et restaurants toujours dans le jus. Simplifiez-vous la gestion des équipes au quotidien tout en leur offrant une bonne couverture santé. Voilà, parce qu'on sait que c'est aussi euh, assez sport à gérer. Voilà pour l'ensemble de ces exemples. Euh, si il, on peut en trouver encore euh, un, un, bon, un bon paquet, euh, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice, clairement et euh, de tester avec le café qui fume, puisque nous avons utilisé euh, cet exemple-là euh, dans l'épisode précédent pour créer euh, des personas. Donc, on a créé deux personas pour rappel, un particulier et un professionnel. Et donc, euh, on va essayer de construire ensemble euh, des, euh, une promesse de valeur pour le particulier, une promesse de valeur pour le professionnel. Donc, pour rappel ils sont torréfacteurs de café fin sur le Pays d'Oré, ils, ils accueillent en lieu physique et ils vendent en ligne. Donc on reprend la cible particulière, qui est un 16p épicurien. il s'agit de Henri, 32 ans, euh, architecte d'intérieur à Vannes, qui aime le café, qui se renseigne sur ce sujet-là, qui aime le bon vin, qui aime les bonnes choses. Les points essentiels qu'on a retenus de ce persona, euh, qu'il faut faire ressortir dans la future promesse de valeur, un blog sur le café, une démarche éthique, une fiche produit bien détaillée avec la récolte, ferme, région, notes aromatique, proposer des accessoires comme un moulin manuel qui permet de consommer son café dans les meilleures conditions, proposer un abonnement avec des nouveaux cafés à découvrir tous les mois ou encore inviter à des événements comme des ateliers de dégustation et torréfaction réservés aux clients fidèles. Alors ce n'est qu'un brouillon, mais voici ce qu'on a testé. Donc proposition 1 un espace dédié au café fin, découvrir le monde du café fin au travers des histoires de chaque plantation, récolté au rythme des saisons, torifié par nos soins, sachet 100% recyclable. découverte de café en exclusivité, abonnement café sans engagement. L'idée étant de ressortir, alors on n'a rien inventé, on a récupéré des choses et des phrases déjà utilisées sur le site actuel, et on a complété avec des checks qui, peuvent, qui correspondent bien particulièrement, plus particulièrement à notre site. On l'a fait d'une autre méthode, de l'arbre à datas des plantations à votre salon, Découvrez de nouveaux cafés fins récoltés au rythme des saisons, torréfiés par nos soins, sachets 100% recyclable, découvert de café en exclusivité, abonnement café sans engagement. Voilà. Et donc, dans cette proposition, on essaye vraiment d'amener euh, le côté découverte, le côté euh, recherche de nouveautés, explications... Euh, L'épicurien vraiment qui a envie de comprendre et qui a envie de découvrir son produit. Étude d'une cible en pro. Donc là, dirigeant d'entreprise TPE-PME. Donc pour rappel, mon équipe euh, m'a utilisé en tant que cible. Euh, 30 ans, passionné par le digital, chef d'entreprise. Les points essentiels pour ma future promesse de valeur proposer l'achat ou la location d'une machine à café dimensionnée pour l'entreprise former à l'utilisation et l'entretien. Livrer tous les mois le café et produits d'entretien. Créer une tarification simple à comprendre, et à calculer. Payer par prélèvement automatique. Euh, présenter l'impact RSE du café. Première version et proposition. Un café fin d'exception livré au bureau tous les mois, tout simplement. Machine à café incluse, produits d'entretien inclus, paiement automatique, pour dire euh, prélèvement mensuel, à voir quel terme est le mieux utilisé. Livraison mensuelle et respectueux de son environnement. Autre propos, offrez à vos clients et collaborateurs un café fin d'exception, machine à café inclus, produit d'entretien inclus, abonnement sans engagement, livraison directement Voilà des exemples d'idées. Et après, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, il faut agrémenter, euh, agrémenter ce, ce, cette promesse de valeur par des appels à l'action. Donc, les appels à l'action, ça va être notre épisode de mercredi prochain à 11h. On va voir comment définir ces appels à l'action prioritaires et bien engager dans l'action. Voilà. Pour vous montrer rapidement ce qu'est la promesse, c'est vraiment ça. La promesse, c'est commencer avec Alan, découvrir les offres. Et la promesse et l'appel à l'action, on le retrouve ici. Comment rédiger un appel à l'action, comment on le met en place et qu'est-ce qu'on met derrière. Voilà pour la première étape, et pour l'explication en tout cas de la promesse de valeur. Est-ce que ça a été clair pour vous Qu'est-ce que vous en avez compris Est-ce que vous avez des questions Et je vous propose même, si vous voulez, euh, d'étudier euh, les trois premiers sites, si vous mettez vos sites en commentaire, euh, d'étudier les trois premiers sites en exemple pour aller voir et euh, voir la promesse de valeur. Alors, est-ce qu'il y a des questions Donc, la promesse de valeur est-elle propre à chaque cible euh, Oui, complètement. Euh, il faut toujours, sur votre page d'accueil, vous allez toujours avoir une seule promesse de valeur. Donc, il faut que celle-ci soit le plus... Euh, alors, soit générique possible, euh, soit, euh, soit vous avez défini une seule cible prioritaire et en découle d'autres cibles. Par exemple, pour le café qui fume, pour moi, ma vision et l'équipe, ce qu'on pensait, c'est que s'il fallait définir une, faut définir une cible principale, on prendrait le particulier. Le particulier, euh, tout simplement parce que le professionnel, dans sa vie de tous les jours, c'est aussi un particulier. Et que s'il s'intéresse au café fin et de qualité, et qu'il découvre le café qui fume, et qui découvre finalement cette approche-là, et, et si on met euh, un appel à l'action, soit en dessous, soit dans le menu, et on met une offre entreprise, et qu'il va voir, et que là, il découvre la deuxième proposition de valeur qui est dédiée pour les, les entreprises, euh, et bien là, c'est la bonne approche, puisqu'on va pouvoir le capter d'une part et l'envoyer vers l'autre offre à titre pro. Donc oui, je conseille quand même de faire une offre, enfin, en tout cas une promesse de valeur vraiment dédiée à chaque cible, surtout quand il y a des gros écarts ou des grosses différences entre ces cibles. Quelle différence ou nuance entre un slogan de marque et une promesse de valeur Le slogan, il est très court. Euh, le slogan euh, d'Alan, je crois, c'est peut-être ça, c'est peut l'assurance santé, tout simplement. Je crois que ça a été ça, en tout cas, pendant un moment. Comme ça. Euh, la promesse de valeur, elle est plus forte, elle est plus longue. Euh, est, elle, elle est là pour valoriser tout, toute l'offre, en fait l'offre doit être comprise tandis que dans le, le, le, le slogan euh, on ne comprend pas le on comprend pas vraiment l'apport qui en face et c'est quoi la différence avec la raison d'être la raison d'être c'est comme l'a dit greg hein, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise c'est plutôt interne c'est plutôt vos valeurs vos c'est tout ce qu'il y a derrière vous, en fait. C'est quand on va creuser. Là, si j'ai envie de creuser sur Alan et que j'ai compris et que ça me plaît, et que j'ai envie de savoir qui est derrière tout ça, pourquoi ils font ça, là, je vais aller voir votre raison d'être. Je vais aller voir la page entreprise, je vais aller voir tout ça. Mais dans un premier temps, sachant qu'un internaute, quand il arrive sur un site, en moins de trois secondes, faut il faut qu'il ait compris ce que vous pouvez lui apporter. Ce que vous faites, mais surtout ce que vous pouvez lui apporter, eh bien, la promesse de valeur... Elle a, elle a vraiment son enjeu ici et doit vraiment être travaillée de cette manière-là pour le capter très vite et l'envoyer justement à découvrir plus de choses et notamment pourquoi pas à découvrir votre raison d'être. Alors, est-ce que vous avez une question J'ai vu qu'il y a des sites qui ont été envoyés. Hop. Alors, je crois. Encore un moment. L'énovoche photographe, ça charge, est-ce qu'il y a un troisième site, une troisième personne qui souhaite faire analyser Alors, l'énovoche photographe, Love My Body, photographe de vie et d'émotion. Quand les gens me demandent que appareil, quel appareil photo j'utilise, je leur réponds tout simplement les yeux. Okay. Mon commentaire. Moins de trois secondes. Donc en moins de trois secondes, je dois découvrir et savoir si je suis... Si euh, ce site, que je ne connais pas encore, c'est peut-être une personne, c'est peut-être euh, peut un annuaire, c'est peut-être un, un, une énorme boîte, comme... Une, toute petite boîte, c'est peut-être, euh, on ne sait pas qui c'est, puisqu'on découvre. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte Je vois juste une belle photo, ok, photographe de vie d'émotion, par contre là je comprends, clairement, c'est une personne qui est photographe de vie d'émotion. On pourrait compléter quand même, pour apporter plus, pour apporter plus de, de, de, de, de, de punch, donner envie de passer à l'action, puisqu'on comprend que c'est un photographe, mais on ne, on ne sait pas quelle action, comment ça peut fonctionner derrière, euh, quel problème ça me résout finalement, de mon côté. Donc, photographe de vie d'émotion, c'est presque du coup la signature. Hélène Vaucher photographe, photographe de vie d'émotion. Et la promesse de valeur, finalement, elle devrait être ici, elle devrait être travaillée dans le sens, euh, comme ça je ne pourrais pas du tout la sortir, mais ça serait dans l'idée. Du... Pragmatique RH, mon mm -hmm. sens de lecture, du coup, l'accompagnement sur mesure de votre pharmacie, Pascal Wey, ouais, au service de votre officine, double expertise en pharmacie et ressources humaines. Donc, page très complète, beaucoup de contenu, et du coup, une promesse de valeur qui ne ressort pas assez. Euh, je descendrai en fait tout ce niveau-là pour mettre un, un, un, un espace vraiment dédié à la promesse de valeur avec un visuel vraiment percutant. Euh, Puisqu'on parle de pharmacie, euh, je travaillerai un visuel en tout cas qui, qui reprend le monde de la pharmacie et de l'officine. Donc soit une photo, soit... soit euh, comment dire. Un, un, ça peut être un visuel dessin aussi, hein, c'est pas obligatoirement du, la photo, euh, mais qui reprend vraiment le monde de l'officier. Et du coup, là, je travaillerai l'engagement sur, sur mesure de votre pharmacie, on pourrait la retravailler de cette manière-là euh, grâce à une double expertise ou euh, en pharmacie et RH, à voir comment ça peut être retravaillé, mais je retravaillerai plus de cette manière-là. Pour comprendre en un clin d'œil qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter. Finalement, c'est L'accompagnement de cette pharmacie, il est sur quel sujet C'est un accélérateur de croissance, ok. Moi, je le travaillerais vraiment sur moi en tant que, que pharmacien. Qu'est-ce que ça va m'apporter de travailler avec vous Une autre question. Quand nous avons des cibles B2B différentes, comment faire eh bien. Ça peut être fait... Alors, il y a vraiment plein de façons de faire. Si je reprends... Euh, je reprends la, Je reprends Alan Parce que j'aime bien leur exemple. Euh, ça, c'est la page d'accueil qui, qui est la page générique, en fait. Si vous descendez dans le pied dans de page du site, on retrouve entreprise, indépendant, hôtel, restaurant. Et en fait, ça va être une, fa une façon que d'amener... Euh, vers, le, vers la, la landing page, en fait, vers la page dédiée à cette offre de service. Ça peut être travaillé aussi d'une autre manière. Quand vous êtes sur le café qui fume, il y a une approche qui est globale, et du coup, on pourra avoir une offre professionnelle, par exemple. Et quand on est sur la page professionnelle, du coup, cette page-là sera dédiée, avec la promesse de valeur dédiée au pro. Et donc, que vous soyez en particulier ou en pro, Alan c'est pour les pros mais ils ont plusieurs cibles, donc c'est un peu cette façon de faire, euh, de, de, de driver vers les différents profils. On pourrait aussi prendre, euh, alors là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, Antidote, ils auraient pu, à la place de mettre correcteur, dictionnaire, guide. Si vous avez vraiment besoin de driver euh, votre cible vers des vers trois offres vraiment différentes parce qu'il y a la TPE, la PME et l'indépendant par exemple ou l'indépendant, la, la PME et le grand groupe euh, on aurait pu mettre euh, indépendant PME grand groupe qui soit cliquable et donc qui renvoie vers une page dédiée ça ça aurait été une stratégie également à mettre en place Hop. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Euh, J'espère que vous avez euh, réussi à comprendre un petit peu le fonctionnement. Je le répète, euh, je, le reprends, euh, je le reprends bien. Vous travaillez votre persona. Votre persona, il a des besoins. Ces besoins, vous, vous testez des approches. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de réponse magique. C'est très, très dur à trouver. Ça se teste et ça se peaufine. Et vous verrez, au fur et à mesure, vous arriverez à trouver votre truc. Et, derrière, et vous le mettez sur votre site, vous testez l'approche que ça peut avoir. Vous pouvez même tester des publicités avec en prenant ce message-là vraiment. Et, euh, et en faisant une publicité ciblée, avec, avec, vous testez deux à trois messages et vous faites une publicité où les deux à trois messages changent pour voir vraiment le retour sur le nombre de clics, par exemple, euh, et le taux de transformation. Est-ce qu'ils font une demande, dans, une demande de vie ou ils achètent derrière euh, Ça vous permet vraiment de mesurer. Si vous connaissez le livre « La semaine de 4 heures euh, », il a vraiment été travaillé comme ça, euh, parce qu'en fait, c'est pas du tout 4 heures, c'est juste que ce qui a le mieux marché dans ses tests de promesses de valeur, euh, c'est qu'il a fait des campagnes Google Ads. Dans ses campagnes Google Ads, il a testé plusieurs titres pour voir lequel était le plus cliqué. Et c'était clairement « La semaine de 4 heures ». Donc, du coup, le livre « a économisé. Eh bien, écoutez, je vous dis euh, bonne journée à tous. Euh, je vous remercie pour, euh, je vous remercie en tout cas pour votre euh, votre temps. J'espère que ça vous apportera des réponses concrètes, euh, que vous allez réussir à travailler euh, votre, euh, votre promesse de valeur. Et puis, je vous dis du coup à mercredi pour la prochaine étape qui est euh, l'appel à l'action, qui est vraiment la mise en œuvre une fois qu'on a capté l'internaute, comment on l'amène à aller plus loin. Voilà. Belle journée à vous. Et à très vite. Au revoir.